Bonjour, bonsoir à la famille. Avec plaisir, nous entrons la caillou pour capable de vous faire nouvelle émission. Mondial la Red dans Qatar. Brésil qualifié. Argentine qualifié pour quart de finale. Mais, qui nous pendant que nous n'a pas acheté mayo au Brésil, Belmayo Argentine, nous avons joué par-ci si pas là. Bon Bandi a coup de balle dans le pays d'Haïti. Moi, ta pour Argentine éliminée, pour Brésil éliminé et puis pour regarder toné dans pays d'Haïti mes amis moun nan zone Ponsonde y a malmené yo. moun nan Palmis y a malmené yo bandi prend moun sa yo net zone pack choal moun yo nan difficulté bandi ça vient envahion l'autre fois commissariat et ou braille chance pour garder ça à travers quelques vidéos. et côté que nèg yo même yo prends commissariat Ponsonde si vous regardez moi et, nest paraître sous vidéo, n'est-ce pas, poster sous la police. Tenez bien, pendant nous concentrer, nous regardons, tourner vers Qatar dans télévision, nous regardons bel Brésil, Vinicius, Neymar, belle passe, belle Gol. C'est bien. Nous détendons un peu. Mais écoutez, moi-même souhaitez que Coupe du Monde finit au plus vite. Si c'est Brésil qui pourrait éliminer, pour ne pouvez pas ici en prendre des la main, que le fait. Si c'est Argentine qui pourrait éliminer pour que peuple ici en prend destin en main, que le fait. Non songe ça que es passé en 2018, Brésil, Belgique. Brésil éliminé et puis peuple là-même les tout prend là parce que Jean Bagayou a parti là, nous pas qu'à accepter ça. Pendant a un bel ce qui fait entre Tibois, Grand Ravine et Village de Dieu et puis nèg même, y a pas a un pays. Konn en tourné dans la Tibonite. Est-ce que moi mal réfléchi, les m'a fait genre de réflexion ça pour me dire que c'est parce que l'état n'est pas existé, la police té fait mission li, qui fait. Journe jodi gang ça vient yo continuer à bailler problème de la république. Écoutez bien, on a tué Odema les L'Odema Lucien té nous représenter un véritable obstacle pour nous nous ce pas vrai Eh bien, pas toujours dit dans l'émission moi pour qui ça n'a pas tout centré l'autre groupe là. Non. Non qui te yon, genè glak marron, genè ki pren lian koupou yon, genè ki pren lian. Et puis, jusqu'à ce que, base la vin soude anko. Nou pasouan che genè ki t'a pale, ki di. Se nan ti aktivite d'irio yon, nan plante diri yon prale. Yon pak pale nan bagay bandi yon, koyon mèm yo pose ma yon. E bien journée jodi a, même sa yon ki t'a parlé à men journée jodi a. General Luxon, te yon ti jantre tet li. Dè, dè, te yon ti jantre tet li, menèk sa yon te konap pale. E bien kouni a, men Tigla ti glame te li de yo. Encore. Est-ce que nous comprenons? Je ne dis à la, vous avez alerte pour moun la Tibonite dans la zone pour son Eh e bien, nègre prend le commissariat mais la police. Nègyo pète coup de balle. Et puis, nège envahit le commissariat en grand monde. Avait dit mettez les policiers de yon. Quel que soit le qui qui camper là, vous e avez gen bagaille dans Mais écoutez, vous allez regarder quelques petites vidéos. Voici pour vous. Oui, j'en attendais à c'est comme ça, ça au niveau national numéro 1. Hein, et, où et au niveau bon son c'est comme ça, affrontement. Et a fait entre la police et, et Monsieur Gang, ça vient. Yo, et donc, il a de suivre comment l'évolution est. Et si on route, on a demandé de garder prudence. Et parce que dans moment là, c'est un pile de détonations qu'on a fait. Il de commencer à général général menu oh. tu mets toi la rue nous prenons la rue net mais général menu yeah ça y bosse un dernier la chef menu oh. oui. sous commissariat, commissaire à nous prendre nous prendre deux des bloquer la tibonite yeah. bon nous grogif et nous croire nous compte faire yeah. oh yeah. oh abou damien qui a aime cap frapper dans port au C'est si la brise on oh. bois bon bois bon, bon. <coughs> rate pas traverser canaron toutes <coughs> les chefs canaron tout, chef tout allume bon bois bon. Donc il y a qui route, oui. şey no, oui. avec la pas coalition non Mais nous pas ne pas là. là. Nous sommes là. là. là. là. là. là. pas là. nous c'est le bras pour vous comme vous, mais menu, mais chef, de chef nous prenons, nous prenons, ya, nous nous c'est bien que tu m'as fait ça, moi. Je suis là, je la là, je suis là. Je suis là, je suis là. Je je suis là. Je suis là, je Je suis là, je suis la Je je suis là. Je suis là, je Je suis là. Je suis Je suis Je suis Je suis ça y des... est, ça des... y est une grenade là, c'est le général là. Les commandants commandant là, une grenade là tout le temps. Tout, tout le monde a fait ça. Comparativement avec les vidéos qui sont même plus anciennes, nous et figi ici, on t'y jambé en plus. Il y a mangé bien où y a. C'était PPTV dans ancienne vidéo. Donc, je sais y a un gros bagalier là-bas, c'est notre grenade là. Depuis les hauts mâts, te dans tête basse, Et quand y a, c'est Negio qui a fait dans mes amis. Negio a fait Songez bien. Haut mâts, représenté un obstacle. Negio qui t'a monté, le moté, le moté, il vient sur un accélérateur qui chauffe moteur machine. Eh bien, Negio fait chauffer Addison. Ça veut dire, il est haut mâts. Qu'il y a là, c'est Luxon. C'est Dede. C'est l'autre ou pral le qui a privé au moment côté que y a trop pour l'état eh bien il va passe passer à prendre l'autre tête parce que jean pas baïe opération musclé de hédoma mon pense que yon bon len était capable lever tout corps la police a dit mais pour la tibonite tibonit. mais on bagay bagaille me suivre dans vidéo attendez bien oui souple vous plaît monsieur relé général Luxon c'est lui même qui général dans base là après ma fin moui c'est Luxon qui prend tête base là mais gen l'autre monde li relé à travers vidéo aussi là T'en bien, oui. L'Irelé Iso, village de Dieu. L'Irelé, t'il a appliqué dans Grand Ravine. Ça veut dire, gagner, yon liaison entre Nexayo. Donc, personne n'a ba pas besoin de baisser, tu m'as dit, que Nexayo, yon gagner, sans t'a capable de véritable liaison, parce que, eh bien, Nexayo toujours ensemble. T'en bien. L'Odi, dit euh, Anel, Joseph, qui mourit, Dans qui base Anel, t'es pas, nan sa vient. L'y pas toujours ensemble avec Nexayo? Oui. dit Anel, ou pas dit Iso? Eh bien. Ou t'as, ouais, ta toujours gagné collabo, entre groupe Saio. Mais est-ce que Nèg Saio ta dans j'pep tout? On a poser peut-être main question ça oui. Bon, tête charge. Ça veut dire? Nèg yo y a pas problème dans la Tibonite. Pas qu'il personne qui pou camper en face. Moi même là m'ai regarder vidéo ça, me sentir que c'est comme si ces syndrom gap marcher sou Haïti, ne pas nou, comme si me senti me pas gain moral encore. Parce que ou imaginez, ou même qui camper de micro Wap se On un série de nèg, les nèg yon fait zak ou di men zak yon fait. Et pour toujours souhaiter que pour la police, lui-même fait travail. E pou et pour être de jour en jour, c'est de nèg sa yo plus pi puissant. Imaginez! nèg a levé un bon matin l'eau, la prend commissariat, mais il prennent Et pour même ou la de micro, dit bon bon di, nèg sa yo, tel bagay, tel bagay. ça veut di, dit, c'est un défect. Un chaque jour, nous même qui dans la société. Et un défect ça y a très très cuisant ou imaginez que comme si on bandit le bon matin avec la, la police l'y prend un commissariat c'est triche tu vois le meuble garder on en aguette en vaille et commissariat matissant ça, c'était t'es capable de dire on gêne pour la police et faut me dire bien que une pression que bagasse ça est pas mal la police problème et me pense que gros les privé, privés m'va l'obliger ralentir sous accélérateur là tout parce que t'as bien ça me bral que moi Jean Bagayoko e est là c'est comme si ouais police l'a dit lui-même, il vague. Si la police l'a dit, il va y vague, nous-mêmes, nous prenons le poussé, le poussé, poussé, parce que, ouais, pays ça, malgré tout, ou pas qu'on ait beaucoup de bullies, petites Ou pas qu'on ait beaucoup de parce que trois personnes n'ont pas ça pas qu'on ait pour ton travail. Trois personnes n'ont pas payé ça pour qu'on ait pour frapper pied ou à terre. Et trois personnes n'ont pas ça mal comprendre. Est-ce que nous comprenons Parce que, bon, disons, monsieur, on imaginez. Tout ça qui a passé dans le pays a journée jeudi à Si par exemple, au fond émission ou vous critiquez Ariel, vous avez besoin de trois commentaires quand même, vous avez oh, ça Ariel rien à voir. Ou Ariel, ou de Ariel. C'est un exemple pour me prendre. Avec des même besoin de river sous conseil de l'autre monde. C'est grave. Ma vais regarder mon nègre, ça yo et tout l'aide. Il y un gros goal, ça y est. Eh bien, mais ça y fait. Eh bien, quand il y a la peuple à Tibonite. Nous n'avons pas nex à parce que nex a yon ka fait et défait. base grand griffe, c'est lui qui a fait et défait. Depuis quel temps là, tu m'es lui-même, lui pose mail, lui genre de denis parce que nex ça c'est pas qu'à battre encore avec base grand griffe parce que base à lui-même, lui renforcer. Ou gang yon, gang l'épiton ferme et péristilio, oui, parce que Jean-Barraille est là. Si bon dit qu'on soleil chaud la battre avec la police, c'est parce qu'il y a un bon point sur lui. Pas vrai? Mais, on te quoize avec yon ou oui mbra gade moi qui ça monsieur dit par rapport à grand qui au même a mette point sous bandi parce que bah ça fait un pile parler en pile nous faisons interview avec lui ça duré 16 minutes et 46 secondes Yon monde qui prend point kayou gan qui pas respecter engagement ap mouri d'après Delphin. et Billy fait est sous question bay bandi point pour pas prendre balle ou gan ak man boyo Juste travail pour tout le monde, sans parti pris, Mais il n'y a pas de monde qui est lié, ni pour qui ça, il prend point. Est-ce que c'est vrai Entendez-le et gardez-le à la fois. Nous sommes présents dans un top mystique Soleil Levé dans Guinée, dirigé par Empereur Delphine et Malène Loura. Ampire Delphine c'est un petit nètre naïf et un grand qui a fait café Vodou. C'est mon rêve natif natal. J'ai c'est mon gourmand. Je n'ai pas lancé de Monse Michel. Nous bâtissons de Kapaïtien. Mais, ma lancé Et je presse, pas de presse. Dans la table de soleil de Vincent. Ouel des Salim, numéro 3788. C'est pour ça que fait la croix relier 3788. Ok. Nous connaissons chaque fin d'année. Tout le monde qui te prend un règlement, qui te prend engagement et qui te travaille, nous connaissons, ce n'est pas tout le monde qui travaille, qui touche chaque 15 jours, chaque mois. Et même les gens qui ont touché 15, ans, mois, tout, les gens pas avoir une possibilité pour payer Il y engagement chaque 15 jours, chaque mois. Ça peut l'aller payer, engagement, chaque mois. 3 mois ou bien 6 mois ou bien 1. An. Ça dépend des gens qui ont pris un engagement quand on gan, parce que tout en grand, tout le monde c'est un bon mais tout au gant pas même, tout le monde est pas même. Ok, là bon, on prend et c'est un esprit qui choisit et prend pour suivre. Mais esprit ça, il prend un engagement qui vous suive là. Et ça arrive, ils vont garde avec lui, ils ont tout, ils ont un règlement, mon choix avec lui, ça va le prendre. Et des cas qui ont grand, des cas qui sont parce que moi ça déjà, rente, un filet, tout un grand c'est un grand, tout le c'est un Mais la couille, l'itation n'est pas servi les, les, les mêmes gens. Des des gens et ça va le prendre des gens qui viennent prendre, des gens qui viennent prendre un engagement. Et c'est comme ça que tout le monde malades, malade. Habitation traitée, caïon traitée ou caïon boit traitée, les gens ont encore plus de problèmes. S'agissant de pantoux, les gens ont le ou bien madame ni qui qui étaient avec lui. Ils choisissent, ils viennent pour un règlement. Mais les gens n'avaient pas un règlement, c'est parce qu'ils ont aimé avancé pour avancer. Avantage qui est Oh, En plus, l'avantage, les gens ont le droit un prêt. Les gens ont le prendre un prêt pour protéger, pour protéger petit peu madame ni. Et puis tout comme ça, tout comme ça, tout qui prend tout pour ça, tout comme ça, tout comme ça, tout dollars ça, dollars ça, va comme prendre comme ça, tout esprit côté le prend le tout le ça, connecté avec ça, les comme sans pas ça, tout sans ça, pas ça, tout puis ça, tout comme ça, a fait ça, va tout même puis vous prenez la caïmou tranquille. Mais ben ça va le prendre. Il y a des qui ont choisi, qui viennent prendre la caïmou. Moi, j'ai choisi de faire un pour lui. Il y a des gens qui gen doivent prendre un pour ne pas être malade. Il y a des gens qui doivent prendre un pour ne pas prendre un balle. qui doivent prendre un pour protéger tout le côté le passé. Pour aller mal par ça prend le points, deux moun nan points, deux points, Parce que tout le monde n'a pas appris le même point. Si tout le monde apprend appris le même point, le pays a crassé. Okay. Et si là, et, a, et, là, a la vie n'a pas de sens, tout. C'est pour ça que chaque monde apprend une profession. Si tout le monde apprend une seule profession, le pays n'a pas de sens, la vie n'a pas de sens, tout. Quel que soit après ou pas respecter la mange. C'est même gens sou pour fille ou pas respecter fille ou pour garçon pour vivre avec ou, ou pas respecter garçon. Hein? La quitter avec ou. Laisse avoir après la mal vivre mort pour te mentir. C'est ou même qui pas respecter le principe. Pas oublier, garçon qui est principal, femme qui est principal. Laisse nous connecter, fille doit y aller qui est principal. L'irémé pour appliquer. négla ce tout doit qui est ligayen pour l'appliquer et puis la vie continue. Oui, gars, qui principe l'état doit respecter, l'air que ou a le gouvernement, yo pou pays tel la, Yodou dit mais ki sa pou respecter? Yodou ke, que piga ou tue moun. Wal, tu, yu, moun et, le, sa, ou va tuer moun, pren a faiblissou. Si yodou tou pas tuer moun, ou va tuer moun avec li, d'affaiblissou. Et là ça ou va dire c'est so, pour ça pas bon, tout Si mentir. Si ou pren pran yo dit c'est ça un mois pour exercer. 15 jours pour exercer, ça prend le tout, 7 jours pour exercer. Là où vous êtes, là où vous ou, là où dans êtes, pour pour vous là sinon vous êtes, la date ou êtes, là où date. êtes, vous êtes, manger. où à manger. là où vous Bien, vous êtes, là où vous là où vous êtes, là où vous êtes, pas t'emmerder vous êtes, qui a une rentre demain si je vais ou perdre la vie Quand on yon de dit qu'on que c'est prêt, qui pas bon ou bien c'est le total travail qui pas bon pour vous. Et pourtant, est bon, mais c'est vous même qui ne pas appliquer le principe Exemple, les gens pour engagement ou bien les gens pour l'engagement, règlement, pour les pour l'engagement, les gens mais qui j'en vous, servi je vous, vous servir avec lui. j'ai gens vous servir avec lui, c'est comme ça vous servir avec lui. Moi, même personnellement, en Pire Wilson Junior qui dit à Bouke Bongan dans nos et à son et dans nos makayam qui se mettent en danger. Et moi-même, je fais construire en de la ville en Guinée et c'est là que je travaille. Je habite à ça, où il y a des salines. Et le numéro de téléphone c'est 49 43 68 64 44 96 44. Et pour tout dans le monde qui a besoin, exemple l'État prend engagement permanent demande que pour moi madame, je dis dit non il demande pour petit point, moins dit non il demande il y a pour trois camions forades chaque année moins dit non il demande qui s'embrouille moins dit que moins quel temps temps moins vrai pour nous venir travailler ensemble avec moi. En. Je travaille travailler avec moi parce que je suis local. Je payai je n'ai pas de problème parce que je n'ai pas d'ambition et je ne suis pas de temps. Je suis satisfait. Je suis satisfait avec lui. Même si je payais chaque 2 mois, chaque 3 mois, chaque 6 mois, je n'ai pas de problème. Mais dans le moment où je suis pour engagement, si je dis que je pour chaque 3 mois, chaque 6 mois, je viens travailler. Le moment où je viens de travailler, je ne respecte pas respecter les principes-là. Eh bien, la moi, j'aime. Même l'a je gagne 1 million, dollar, million dollar, de dollars, 2 millions de dollars, et 4 milliards, 4 milliards de dollars, US, qui est rentrée dans même, il faut prendre temps, 3 mois par 6 mois par parce que je gagné un principe, je gagné un temps, d'autre. Si m'pas ne respecte pas ça m'pas d'autre, je ne respecte pas le et eh bien, je perdu la vie. Je vais faire un petit peu pas parce que je ne prendre un engagement avec mon esprit. Et pour me prendre pris avec un esprit, pour me faire des Pour me faire des choses, il faut que je ne partage jamais de vie avec une autre fille, avec comme ça. Pour me faire des choses, je ne sais Raison, parce que si je travail, c'est pour les petits que travail. travaille. Je ne travaille pas de M. GV pour me faire des choses qui sont comme ça pour les ingrats. C'est pour les petits que je travaille. Si je c'est pour les petits que je bénéficie. Comme ça, je travail pour l'IA. Bon, bon Et bon. après une bonne question, ça. non, non, tout est bon, tout est bon. Et toutes ces vitelois, lois, ces vite lois. Et quel que soit l'été, on grand choisi, quel que soit l'été, yon assemblé, l'été, yon makaya, majawi, ma préponde question ça, non, non, tout on grand, tout mambou, et en pire delfin. Et, faut que m'en dis ça bien, les mouniens viennent travailler, kayon grand, kayon mambou, yo pas yo pas identifié yo qui est yo ye yo pas jamais identifié yo mon n'a gedo policier ou pas konnen li gedo yon bandi ou pas konnen konsa tout li gedo citoyen notable ou pas jamais konnen raison parce que mon n'a vinn la kayou li vinn faire le son automatiquement li fin fè le son an yo que l ke me la gen besoin li bay koblè ou bal service automatiquement fin bal service ou pa ka konnen et ou pas ca au courant tout qui ça va le faire qui ça va mal faire constate aussi ou même au chercher fouiller ou connait qui ça va le faire ou qu'a choisi dit ou pas gain règlement ça la calme. Vous résoudre faire ou qu'a dit ou pas gain parce que ou pa gétant ouais que qui ça va le faire avec nous mais c'est comme ça tout ou compte penser c'est un grand dehors c'est un beau dehors qui baili pourtant c'est un un grand c'est un mango qui est dedans sain qui travaille pour vous. Pourtant, vous même vous pensez que c'est un grand membre de vous qui travaille pour vous. Pas oublier, vous la travaille la vous. Dans le moment où travaille la fait comme Li vous avez choisi de vous prendre mystique. Et puis, pendant que vous prendre mystique, Li fait tout à fait pour vous. Et vous même qui, pendant que vous fait tout à fait pour vous, vous avez ou vous penser que, ou bien la population pense que, ou bien le gouvernement pense que, c'est un grand membre de mentir. Le pays est pour l'apprendre et puis pour le mettre le règlement sous lui. Bon, pour moi-même, le moi pays n'a pas marché. Raison parce que tout le est bloqué dans le pays. A. Tout le monde est bloqué. pas marché si il pas l'école. Moi-même, personnellement, en Pire Delphin, depuis que je connais, j'ai existé, je fait le 4 avril 1984. Et c'est pour la première fois que que l'école a ouvri en décembre. De et malgré l'école avant le mois de décembre, il a exigé parents pour voir l'école. Et malgré ça, il a exigé parents pour voir l'école, pour payer l'école-là. Et les gens ne pas même l'école vraiment. Mais c'est pour la première fois que je ne suis pour ça. Et c'est pour ça que je grand monde qui pensé que Jovenel mal fonctionné. Et c'est dans le moment où j'ouvre le monde à la, tout le monde a jouvenu de travailler pour le pays. Et c'est ça qui fait qu'on pense qui dit que c'est les pas bon par là. Et c'est les pas bon par là, nous connaît l'importance pas bon bonne. Pour moi, même le Pour moi, c'est le pays qui Parce que tu as eu une amélioration l'État si vous renouvelé renouveler un chaque un jour ou chaque cinq ans ou bien chaque 7 mois. Ça prend 2 points. Si son règlement est chaud, il prend. Il est supposé renouveler chaque 3 mois ou 6 mois. Et bien, règlement est chaud, ça prend 2 gens qui travaillent avec le règlement. On travaille avec le JAP. Ok, point fait là, c'est que ça veut dire. Guinée. Guinéen. Le Guinéen, il n'y a, -a pas de jambes pressées. Il marchait si pas, si pas. Mais pendant le marchait si pas, si pas, il applique tout le principe. C'est ça qu'on fait aujourd'hui, petite Guinée par jamais Mouyéné, et petite Guinée tout pas lui en mer des Corles. Y a qui connaît. Ces petites Guinéliers, ils par lui en mer des Corles, lui par en mer des Mounes, parce que petite Guinée pas toujours était tranquille. Et c'est ça que fait toujours. Dis pour un père Delphine, puis vous prenez qui gagnait, qui existait, c'est rester tranquille. Le Shaw, le Walondjab, vous prenez un contrat. Exemple, si on dit que c'est pour c'est vous gagnez l'argent. Rapide, rapide. Côté, il faut qu'il gagne l'argent. Ou fin, faire ça pour faire. Ou mando ça, a mando là. Rapide, vous de gagner l'argent. Quel que soit Zach, ou un monde à faire, ce n'est pas un esprit qui fait le faire. C'est ça que je veux dire. Ça prend deux pans. Si un monde lesbienne, ce n'est pas vodou vaudou qui fait lesbienne, ce n'est pas esprit qui fait lesbienne. Si un monde, et comme nous dit dans le bon créole là, si un monde m'a ceci ça, il y vaudou qui fait. Ça te gagne ensemble. Quelque soit le monde qui fait un sac, il doit faire par un mal ou bien il doit faire un bagage qui revendiquer. Mais ce n'est pas l'esprit qui fait. le Moi, même temps, quand je connais mon anvoudou, je peux vous mettre un sac mal Eh bien, si mon esprit a réclamé, c'est se un service très loin. Il y a un grand selèque, où il y a un peristiné, un bureau, un travail, où il y un fort et où il un travail, et, yon peristil, pour gagner un péristyle, c'est que le temps de temps de temps temps. Depuis que le temps de temps de temps de temps pas de il n'y a pas de Et, le c'est le monde qui est responsable en bagaille, en de la communauté. C'est monde qui social. Et c'est qui fait, fait bien et c'est un monde qui aider tout le monde quelle que soit la catégorie de monde lié à les li là pour aider tout le monde et il c'est un juge il avocats un avocat et en dedans de la communauté de là et les c'est un tout et qui pas de distinction avec personne et les pas là pour l'encontre avec personne les pas là pour le faire rien mal en dedans communauté de là et dehors et de la communauté de là tout ça va le, le monde qui servit l'esprit, il n'a pas choisi de en tant que grand mambo. L'esprit, ça, il a capté, connecter avec lui, pour le travailler avec lui, pour le protéger dans toute les C'est le même genre un ange gardien, ou a fonctionné avec un ange gardien. Un ange gardien a fonctionné avec ou bien, ou qui un gardien, ou qui pas un ange gardien, servi avec vous Puis bien, que yon monde qui y un qui a un qui a qui un lui les toujours guetant là pour le fort qu'on est, même les que li pa ta guetant couir fort ouais ça j'éclaire automatiquement ou dormir la vindeu pas sorti dans route ça le moment li diou pas sorti ou sorti et eh bien ça que ou t'es ouais dans révélation là la, la quand même OK et eh bien m'm diou et tout ancien ancêtres nou yo tout ça noté concept tout esprit noté conserve yo toujours là et c'est nous même qui par chita sur l'application. Et ça, nous sommes capables de faire un bon pour nous. Et en tant qu'évoluissants. c'est nous tous qui pouvons mettre tête nous ensemble. Nous faisons un rassemblement national, international, et puis nous chitons ensemble. Et quelle que soit la religion, quelle quel que soit l'État, que soit l'État Quel quelle que soit l'État protestant, que nous mettons nous ensemble nous sauver pays parce que si c'est pas nous même qui pour mettre tête nous ensemble qui pour sauver pays pas que monde qui sauver pays pour nous en tout cas merci la famille comme toujours un maximum de commentaires un maximum de partage moi dire que mes amis proches pour vous abonner à elle si là et puis pas oublier nos petits petit pouce bleu pour nous dire que vous appréciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit à la prochaine